Bye. Nous avons le plaisir d'être en compagnie, en votre compagnie, Robert Bobert, dans le cadre du Festival Effraction. Et vous venez de publier un, un livre aux éditions POL qui s'intitule « Par instant, la vie n'est pas sûre ». C'est un recueil de souvenirs, vous dites plutôt même de, de désordre. Vous êtes aussi, d'abord, vous avez réalisé une centaine de films, dont une cinquantaine avec Pierre Dumayet. Et c'est une adresse à Pierre Dumayet, qui était, dont vous étiez très proche et qui est mort le, le 17 novembre 2011, le jour de vos 80 ans. Et c'est une très longue lettre et on reconnaît votre voix, euh, une voix euh, généreuse, euh, chaleureuse et où il y a de l'humour aussi. Et, euh, et j'ai pensé aussi à ces lettres que vous aviez écrites dans un autre de vos livres, Berg et Beck, euh, des lettres que vous avez écrites à Henri Beck, qui... Euh, qui était votre ami d'enfance, et qui a été raflé avec ses parents en juillet 1942. Et je me suis posé euh, cette première question, je me suis dit, euh, euh, est-ce que leur écrire, écrire à ces chers disparus, finalement, est-ce que ce n'est pas une, une manière pour vous de les immortaliser euh, Si je dis oui, c'est comme s'il y avait un calcul, alors qu'il n'y a pas de calcul. Euh, euh, moi, je suis quelqu'un, je dis euh, à un moment donné que j'ai passé des années à ne pas écrire. Non pas sans écrire. Comme si j'avais si dit sans écrire, c'est comme si j'avais écrit avant. À ne pas écrire. Donc, euh, j'écrivais les, les seul souvenir que j'ai de lettres que j'écrivais. Quand je dis lettres, c'était plutôt des cartes postales. C'était à mes parents quand j'étais en vacances. Voilà, ça s'est arrêté là. Et... Euh, dès le départ... Euh, dès le départ de l'écriture, quand j'ai donné à Paulot-Chakowsky-Laurence huit pages, non pas pour, pour, pour qu'il les publie, mais pour qu'il me dise ce qu'il qu en pense. Et quand il m'a dit « Je veux la suite », j'ai dit « Mais il n'y a pas de suite, c'est une nouvelle huit pages avec un début, une fin ». Et lui, bon, en tant qu'éditeur, en tant que très bon éditeur, il m'a dit « Non, je suis sûr ce n'est ne que, ne que le début d'un livre ». Est-ce qui Donc, je me suis dit, bah, je, vais, je vais continuer, on va bien voir. Et ce qui vient aussitôt après, ce sont des lettres que le personnage écrit à ses parents. Mmh. Mais là, les parents sont vivants. Et le livre d'après, Berg et Beck, donc j'ai écrit à Beck, c'est des, des lettres à un enfant mort. Et c'est pour le faire... Euh, on ne peut pas le faire revivre. Mais on peut en laisser un souvenir. Je sais que grâce à, à, à, à Bergébec, parce que je reparle également là, là où il a habité, il va y avoir bientôt une plaque sur, au pied de l'immeuble. Ah, voilà. Donc j'aurais au moins fait ça. D'accord, donc de, de, rue de la Butte aux Cailles, c'est ça. ça. Ah. L'entrée, rue de Puiste, c'est un angle. La boutique donnait sur la Butte aux Cailles. Et au fond de la boutique, il euh, y avait un couloir qui donnait sur la rue de Puy, qui, euh, qui était juste sur l'angle. Donc c'est une lettre, ce, ce livre, oui, donc, à Pierre Dumayet, une, mm -hmm. une longue lettre, mais elle est parsemée d'images. Il y a des images, donc justement, de la rue, de la butte aux Cailles où, où mm -hmm. vous habitiez avec vos, vos parents. Mm -hmm. Mais il y a aussi une photo de, de Pierre Dumayet avec Jean Tardieu. Mm -hmm. Il y a une photo d'une peinture de, de Serge euh, -ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez voulu faire apparaître avec ces images Est-ce que pour vous, montrer aussi c'est important Quand j'ai commencé la lettre, je ne savais pas que j'aurais besoin de, de photos. Alors je ne voulais pas des photos euh, d'illustration. Euh, je me suis dit, je mets une photo si la photo dit mieux, ou dit plus, que ce que j'ai écrit. L'écriture voilà. seule ne suffisait pas, la photo, il fallait la commenter, mais ce n'est pas non plus un commentaire de la photo. C'est voilà, comme les films que je fais, où le texte a autant d'importance que l'image. Que euh, Pour voilà. vous, c'est une information supplémentaire ce Oui, c'est une information... Oui, oui, oui, oui. Bah, ben, la photo de la le, le, voilà, euh, ou les photos de la rue Villain, par exemple, ou les photos de Walker et Pants, euh, mm. sur lesquelles j'avais des choses à dire. Mm. Euh, voilà, c'était important de, pour moi de les mettre. Alors des fois c'était pour le plaisir, quand je montre le singe qui écoute Pierre Dumeillet en train de lire ce que le singe avait souligné, euh, je ne voulais pas me priver de ça. <rire> en parlant de, de, de photos de Pierre Dumayet, euh, vous, vous montrez une photo, enfin, d'abord, vous l'avez perdue, puisque le livre avance au fur et à mesure de vos souvenirs, et ensuite, vous la retrouvez. C'est une photo de, de Quartier pas... bresson où on voit de, deux hommes allongés sur, euh, dans, dans l'herbe. Le... Oui. C'est au moment du, du Front populaire, au moment où il y a une fête foraine. Euh, et donc, vous retrouvez cette photo, et en fait... Pour vous, elle illustre quelque chose que, que Dumayet disait de, de vous deux. Il disait Bobert et moi, mmh. et on est un attelage amical. Qu quel, quel, de quoi était faite cette relation que vous aviez avec lui bah, C'était une relation. Euh, euh, enfin, bon, c'était une relation très, très, très forte. Et à un moment donné, je me suis demandé pourquoi il ne voulait travailler. Enfin, il ne voulait pas travailler qu'avec moi il a travaillé avec d'autres également. Mais, il euh, y avait une sorte de privilège, enfin, voilà, enfin, d'autres ont pensé que ce sont le monde... C'est jaloux voilà. et, et en fait, c'est parce que, euh, n'ayant pas fait d'études secondaires, j'abordais les textes qui me donnaient de manière différente. C'est-à-dire pas du tout scolaire, il n'y a aucune connotation péjorative hein, au côté scolaire. Et euh, voilà, je, je, quand on a fait un siècle d'écrivains, euh, on en a fait sept ou huit ensemble, euh, je ne commençais pas par montrer la maison où l'auteur était né et le dernier plan est, euh, serait le, la tombe où il était enterré. Euh, pour Proust, par exemple, du meilleur lui-même, on se donnait une liberté qui nous permettait de... de, de apparemment de raconter des choses un peu, un peu à côté. Et le, le Proust qu'on a fait ensemble, euh, Dumeyet, commence par, par euh, une, une lettre, une lettre de plus, qu'il écrit à un basset, euh, c'est un basset que Proust avait offert euh, à, à, à un musicien. Et, lui, et au lieu de montrer la lettre ou je ne sais pas quoi, j'ai trouvé un élevage de Basset et pendant une journée, rampant par terre, etc. pour avoir une complicité avec, avec ce Basset, on a l'impression que le Basset écoute la lettre attentivement à la virgule près. Voilà, c'était comme ça qu'on fonctionnait tous les deux. Et lui, il était très content. Vous aviez une complémentarité complice, quoi, en fait. Ah oui, hein, oui, oui ça absolument. Oui, oui. Ça passé Et créative. Le... Ça s'est passé dès le... J'avais commencé par faire des, des, des films avec... pour lui quand il était producteur, avec un journaliste, quelques documentaires, puis... Et voilà. Et pour le premier livre, vivre. Il a vu que je fonctionnais d'une autre manière. Et euh, donc, il écrivait un texte en pensant inévitablement aux images qu'on pourrait mettre, et puis il m'a dit, un jour, euh, écoute, je suis emmerdé, euh, au téléphone, il me dit ça. Euh, je lui dis, qu'est-ce que tu as et Il me dit, bah, écoute, j'écris un texte, qui euh, est euh, un texte un peu littéraire, je vois pas du tout ce qu'on pourrait mettre comme image euh, dessus, parce que peut-être qu'il faut que je change, alors je lui de attends, non, si tu savais ce qu'on peut mettre comme image, tu fais le film tout seul, t'as pas besoin d'un réalisateur, et moi, moi ça m'intéresse. D'avoir une contrainte comme ça. Et ça m'obligeait à inventer. Mmh. Oui, parce que ce n'est pas une matière forcément facile à, à en images, la, oui, la, la littérature. Je, oui, mais j'ai appris après, j'ai connu Perec après, et qui lui aussi, chez lui, la contrainte était importante. Mmh. Et je me, dis, je me suis dit à ce moment-là, ben j'ai eu raison d'avoir de, de, des contraintes. Mmh. On finit toujours par trouver. Mmh. Si on se dit qu'il faut trouver, des fois au dernier moment, hein, la vie d'un tournage, il y a encore des, des, des idées qui viennent. Et euh, donc, euh, c'est grâce à cette liberté qu'on se donnait que j'ai eu l'idée de, euh, de le faire interviewer un singe. <rire> et Flaubert aussi, de... il y a une image avec Flaubert de dos. Euh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Oui, parce que quand il écrit... Euh, si, euh, il disait toujours qu'on je... ne peut pas interviewer un écrivain mort, il dit « mais dit, si j'osais, je lui aurais posé telle question, etc. » J'ai dit « bah voilà, on va mettre Flaubert en photo, euh, par, par un système de trucage, il a Mme Bovary en main, et euh, voilà, il, il lui pose la question. » Alors il y a une, une autre, euh, pour continuer, une, une autre improvisation, j'ai l'impression, que vous avez faite, euh, sur euh, un tournage, sur, euh, quand il, euh, il interviewe Marguerite Duras euh, mmh. au Roche-Noire euh, oui. en 91, euh, plus ou moins 30 ans après la première fois à Lecture euh, pour tous, oui. où, euh, où vous improvisez quelque chose finalement, qui vient aussi de, du silence qui se passe, oui. et, si j'ai bien compris, et j'ai eu l'impression dans votre livre que... Il était souvent question de silence, en fait. Mm. Et notamment aussi des, des silences d'André de, Schwarzpart, et que j'ai trouvé euh, assez impressionnant, la manière dont vous en parlez. Euh, vous vous, vous l'aviez connu très jeune, euh, il avait travaillé, je crois, à oui, l'atelier oh. rue du Maître Albert. Oui, oui. Et donc, ces silences le silence. Mm. Euh, le sens que peut avoir le silence, je crois, est assez important aussi pour vous. Oui, en général, c'est un mot qu'on utilisait plus au pluriel, parce que c'était des silences. Et, euh, mais ce ne sont pas des silences parce qu'on n'a rien à dire. Et ce sont des silences qui permettent de réfléchir. Et il a toujours pensé que lorsque quelqu'un se taisait avant de répondre, c'est qu'ils cherchaient les mots pour répondre au plus juste. Alors, il y en a qui, qui ont toujours peur de, de, de, de se dire, il y a un silence, qu'est-ce qui se passe euh, Alors, ça passe mieux à la télévision qu'à la, qu la radio, parce que la radio, on peut penser qu a, que c'est le poste qui est en panne. Que, euh, à la télévision, on voit bien les, on voit bien les visages. Et les silences, euh, donc, il y en avait beaucoup. Et quand j'ai vu, après, les documents, enfin, euh, euh, j'en ai... Je, en 59, quand j'ai vu Schwarzbart à la télévision, je ne pensais pas encore au, au, au silence. Euh, mm. Et, et c'est quand j'ai revu l'image, je me suis dit, mais, euh, voilà, c'est face à Schwarzbart qui s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui cherchait les mots, qui se comportait devant la caméra comme devant une page blanche avant d'écrire. Et voilà, c'est temps. Euh, et, et du coup, euh, plusieurs fois, il a parlé de euh, silence. Il se passe toujours quelque chose quand on se tait à deux. Et c'est ce que vous avez pensé quand, euh, en, euh, quand euh, il était en face à Marguerite Duras Alors que oui, là, il y avait quelque euh, chose qui se passait, qui euh, était... Euh... Non, avec, euh, madame, quand elle a voulu me rencontrer, il m'appelle et me dit, écoute, Marguerite veut te voir. Bon, alors, on, est, on se sent un petit, un petit peu... On est un peu inti intimidés tout de même. Et j'étais là voir, euh, je me suis pourvu qu'elle ne me pose pas des questions pour savoir ce que je pense des films qu'elle a réalisés. Euh, voilà. bon, elle a évité ça, j'étais très heureux. Et puis elle, elle a dit, on, on va se promener. Et je savais que ça voulait dire, voilà les lieux qu'il faut filmer. Alors moi, je me notais dans la tête tous les lieux. Et lorsque Dumaillet lui a posé, il a commencé l'entretien en disant, d'habitude, on commence par parler. On pourrait peut-être commencer par sauter, suivre, je ne sais plus combien, de 15 secondes de silence, 15 secondes, c'est énorme. Hein mmh. Et puis en disant, voilà, on est à Trouville, ça ne se voit pas d'ici, mais si on se penche au balcon, on voit la mer, etc. Voilà. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, tout ce qu'elle m'a raconté sur les lieux, j'évacue. Et comme on lui montrer pour la première fois des entretiens qu'elle ne connaissait pas de 25 ans ou 30 ans avant, je me suis dit, voilà, il s'est passé 25 ans, je vais filmer le temps qui passe, une journée complète. Et petit à petit, la nuit tombe, et à chaque fois, sur la musique d'India Song, je vais au bord de la mer, et en, en, passe, en, en me mettant sur le balcon. Euh, – C'est un moment d'anthologie. – En tout cas, elle était très contente. <rire> – <rire> Il y a quelque chose de, de, de, de très vivant dans, dans, dans votre livre, c'est qu'on a l'impression que vous pourriez continuer tout le temps à avoir des projets, et vous allez euh, rendre visite à, à Pierre Dumayet à l'hôpital Saint-Louis, et vous êtes encore avec lui à parler de projets. Oui. Et euh, que vous... Parce que y a, vous parlez d'une cinquantaine de projets refusés, abandonnés, etc. Mais que finalement, vous pourriez faire une série sur ces projets-là. Oui. Et euh, est-ce qu'il y a, qu y a un, un projet en particulier que vous regrettez de n'avoir pas pu réaliser et Oui, enfin, il y en a trois que je cite. Mm. Mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Et, et bah, les projets, c'était... Le <coughs> Pardon. Euh, J'avais reçu il euh, euh, y a deux personnages euh, euh, dont je, je connais connu l'existence. Il y en a un qui avait été euh, un militant euh, juif communiste euh, avant la guerre, euh, qui a été envoyé par le parti. Euh, en Russie, qui a été envoyé au goulag, etc. Enfin, bon. et, qui est revenu, euh, et, et qui est revenu à Paris après la guerre. Et, et les communistes en France disaient que c'était un traître euh, bourgeois, etc. Alors que bon, c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de militer toute sa vie. Il avait écrit un livre, euh, L'histoire de Boïche, euh, ouvrier juif et communiste au temps de Staline. Ouais. Et puis il y avait un autre personnage dont j'avais entendu parler, que j'ai retrouvé sa trace. Il était au bagne. Il avait été, il venait de Pologne également. Et quelqu'un bêtement lui a dit :« Si tu veux devenir français, il faut que dans la légion étrangère. » Alors il s'est engagé dans les légion étrangère. Et puis il a dû être humilié, vous savez pas quoi. Il a tué un officier. Alors donc le bagne direct. Il a passé sa vie au bagne. Et je lui avais écrit, euh, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez d'être filmé Et il m'avait dit, oui, euh, surtout avec l'argent que je gagnerais, je pourrais peut-être revenir en France. Voilà. Et le projet a été refusé. Et ce qui me fait le plus mal au cœur, mmh. c'est pour eux. Mmh. C'est pas pour moi, Bon, c'est un film de moins, mais, mais ça aurait été un film de plus. Mmh. Voilà. Et d'autres projets plus personnels... Un, euh, j'ai fait un film sur la, la rue Villain, qui est la rue où, où Pérec a passé les six premières années de son enfance, rue qui a été détruite. Et donc, c'était un film sur les disparitions. Et je voulais en faire un autre sur la Cailles le, le quartier de mon enfance, mmh. qui aurait qui été un film sur la transformation, comment les lieux se transforment. Refusé également. Et puis, l'autre, c'était sur le bateau Exodus. Ce bateau qui a emmené les premiers, surtout les enfants qui revenaient des camps de personnes déplacées, qui ont été emmenés clandestinement en Israël, alors qu'Israël n'était pas encore Israël, et que le bateau n'a jamais pu accoster, et il est revenu, et les enfants... enfin, C'était surtout des enfants. Et qui ont été mis dans un camp en Allemagne. En euh, voilà. Et je voulais surtout. Il euh, y avait encore des témoins que, que je voulais re, revoir. Euh, du coup, voilà. vous pensez que c'est des, des projets qui n'existeront jamais, qui n jamais euh, Mais Oui, parce que maintenant, il n'y a, y a, y a, plus plus a plus les témoins. Il n'y a plus les témoins, oui. Mmh. Mais je me dis que le fait d'en parler, c'est un petit peu comme si j'avais un peu fait les films. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Et vous parlez de, de Georges Perec, de La rue vilain. C'est une des... Votre livre vibre de, de dizaines de rencontres mmh. dans votre vie. Et, et celle avec Georges Perec a été majeure. Et vous avez réalisé avec lui le récit d'Elysée Island. Et vous, vous racontez que c'est lui, finalement, qui vous a incité à écrire c'est oui, oui, oui. le cas, c'est ça Oui, oui, oui. oui. Euh, enfin, Il ne m'a pas dit, il euh, faut que tu écrives. C'est parce que je lui ai raconté. Je, on était dans, dans le train, on allait présenter. Il a récité Seyland à la Bruxelles. Et puis je lui ai dit, euh, c'est marrant, j'ai une idée, une nouvelle. Il me dit, ah bon Alors je dis, je vais te la raconter. Il me dit, non, tu ne la racontes pas, tu l'écris. Alors je lui ai dit, non, attends, je ne suis pas écrivain. Il dit, mais tu as écrit des textes pour des films que tu as fait. Je oui, mais je me sentais protégé par l'image. Là, là, il me semblait que si j'écrivais, que les mots seraient, seraient tout nus. <rire> et et euh, il dit, non, non, non, il faut que tu le fasses. Euh, bon, je me suis dit, bon. Euh, alors, j'ai dit, écoute, si tu, la trouves je te raconte, si tu la trouves intéressante, je te la donne. Il dit, non, non, non, je ne veux pas l'entendre, tu dois l'écrire. Voilà. Et puis ça, c'était donc en 81, il y a Père et Pierre en 82. Et comme je repensais à cette histoire, on m'avait dit bon, à force de fréquenter des écrivains, etc., euh, je sais qu'on se débarrasse d'une histoire en l'écrivant, voilà, pour ne pas pouvoir passer à autre chose. Alors j'ai bien, je vais faire ça, j'écris huit pages dans un tiroir, et puis voilà. Et, et peut-être deux ans euh, ou trois ans après. Euh, euh, en classant les papiers, hein, ce qu'on fait toujours. Enfin, euh, je lis ça, et le temps m'avait donné le recul pour savoir si c'était bien ou pas, et ça me paraissait pas mal. Je dit, bon, entre moi et moi, bon, ça s'arrange toujours, mais euh, <rire> je dis, si j'en montre à Dumayet, il euh, me dire, c'est très bien, et ça, c'est comme si Pérec m'avait dit, c'est très bien. Et je dis, ben bah, voilà, je vais te montrer un professionnel. J'avais connu Paul Otsakowski, Laurence Tarperec. Je dis, ben bah, voilà. Mmh. Euh, un éditeur, ça dit si c'est bien, si c'est mal. Ça dit plus souvent non que oui. Sinon, on sera envahi de livres. Et, euh, et puis voilà. Et donc c'est. Est-ce que vous pensez que si vous avez pas incité euh, finalement à, à écrire et à, à mettre à nu, à vous mettre à nu comme vous dites, sans, sans l'image, si Pérec ne vous avait pas incité à écrire, vous auriez écrit quand même Alors, Ça, qu'on va savoir. Je ne sais pas. C'était. C'était là en vous, manifestement, Alors, vous aviez des histoires en vous. Euh... Alors, Paul si laurence m'avait dit, mais sans, sans l'affirmer, il me dit, c'est peut-être parce que tu écrivais déjà, pour les films personnels que tu faisais, que tu écrivais des textes, que tu n'as pas éprouvé le besoin d'écrire avant. Il a peut-être euh, peut raison, mais je ne sais pas, je n'ai pas, pas de réponse. Il mm. n'empêche qu'après le premier livre, quand j'ai eu fini, j'ai cru que ça serait le seul livre. J'ai dit, bon, ben voilà, j'ai écrit un bouquin. Et en fait, très peu de temps après, cette fameuse page blanche, elle était là, elle me demandait de, que je m'occupe d'elle. Et alors, curieuse, enfin, curieusement, pas forcément curieusement, mais vous avez écrit des romans oui. euh, qui sont euh, largement inspirés de votre vie, en oui. réalité. Pourquoi vous avez choisi le roman plutôt que, que finalement le récit alors peut-être, je dis bien peut-être, euh, quand j'ai voulu faire du cinéma, au début, je pensais, euh, je pensais fiction. Ouais. Donc euh, j'allais très très souvent au cinéma, plusieurs fois par semaine, Je voyais des films, j'aurai des musiques américaines, les westerns, tout ça, euh, voilà. Et euh, quand j'ai pu faire du cinéma, je me disais, euh, voilà, ça va... Euh, quand vous avez été euh, assistant de, de, de Truffaut, Truffaut. c'est à ce moment-là euh, que vous voilà. commencez à être assistant ouais. Et puis, et puis j'ai vu quelques films, les films de Flaherty, euh, et les films d'avant-guerre euh, aussi, où les gens n'avaient pas les mêmes vêtements. Euh, pas les films où, où on montre les gens comme ça, ils étaient avant la guerre, hein, mais des films tournés avant la guerre. Donc, il y avait quelque chose là qui m'intéressait, et je me suis dit, j'aimerais bien alterner, faire des, docu des documentaires aussi. Mais à cette époque, on ne faisait pas de documentaire au cinéma, ou très très peu. Il y a eu Farbik, de Rukier, enfin bon, c'était exceptionnel. Et euh, donc, là, par contre, à la télévision, on pouvait. Je suis rentré à la télévision. Et, et, et puis voilà, j'ai fait des documentaires. Et plus on faisait, plus j'y prenais goût. Et moi, j'avais envie de... de de faire des fictions. Et donc, dans l'écriture, vous avez dit, je vais faire de la fiction plutôt Et alors, donc, <rire> voilà, peut-être par manque, par manque ou par recoré, enfin, comme, euh, comme on veut, euh, j'ai pu raconter voilà, euh, des choses. Mais mm. le documentaire n'est jamais, le, le réel, disons, n'est jamais très loin. Mm. Et. Euh, et si on me demande à chaque fois qu'il y a une rencontre dans votre bouquin, euh, alors on veut absolument me reconnaître dans tel personnage, etc. Et dans votre bouquin, à un moment, vous dites que... Euh, ce que c'est vrai ou ce que c'est pas vrai Alors je ne réponds jamais, je dis si... Si vous lisez le titre, il y a marqué « Roman ». C'est un roman. Un roman. <rire> voilà. Alors je ne dis pas que ça leur suffit comme réponse, mais euh, c'est la seule chose... Que... Simplement, côté de euh, formation de, de, de, de documentaire, c'est quand un personnage se déplace et qu'il y a une fiche de cinéma, euh, ou qu'il pleut, ou qu'il neige, etc., tout ça est vrai. Le contexte est vrai. Il y a des personnages réels, écrivains, ou, ou personnages politiques, ou un événement. Euh, euh, et tout ça est inséré de, dedans. Et les personnages sont là, en plus intégrés à ces, histoires. ce qui fait qu'on croit que tout est tout est vrai. Il y a des gens qui se reconnaissent euh, complètement. Oui, vous dire mais... le, le décor en fait, l'atmosphère oui, oui, oui, de l'époque, etc. Quand et reconstituer, je... vous reconstituez, reconstituez l'époque. Oui, oui, voilà, oui, oui. oui. Non, mais j'ai passé, je passais des semaines à la bibliothèque nationale à lire les journaux de, à, ah oui. à, à, à lire les journaux de l'époque, ah oui, etc. Et puis. Y a, et je me refamiliaris, refamiliarisais avec le langage de l'époque, les mots changeaient moins vite que maintenant. Maintenant, au bout de cinq ans, on est largué. Hein, parce que <rire> quand j'entends mes petits-fils, <rire> voilà. Bon, ça changeait moins vite, mais ça changeait tout de même. Et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà. Donc, j'aimais bien ça. Euh, et, ah oui, c'était un vrai travail de un vrai travail de mise en scène en fait que hein, euh, vous avez oui, fait oui, sur ces oui, oui, romans. Oui, oui. oui, une mise en scène du réel. Hein. Oui, une mise en scène du réel, mais ouais. Euh, ouais. très travaillée ouais. quoi. Ouais. Et vous consacrez quelques pages à, à Paulo Chavosky laurence Lawrence, mmh. euh, émouvante, donc à votre éditeur euh, disparu et il y a quelque chose qui vous a dit, euh, quand vous, donc vous lui avez amené vos, vos, votre texte, d'abord les huit pages, ensuite il a dit une ouais, suite, ouais, ouais. vous avez fait su oui, suite. Chapitre, oui, chapitre par chapitre. Oui. Voilà, qui, pendant sept ans, si j'ai bien compris. Ouais, oui, oui pratiquement, bon. oui. Et il vous, il vous a dit à un moment, euh, euh, en gros, euh, écrivez avec vos mots, parce que vous oui, aviez oui, commencé que... à chercher dans le dictionnaire des mots qui n'étaient pas forcément ouais, ouais, ouais, les oui. vôtres, etc. Et, et il vous a dit, mais... Euh, – Oui, ce n'est pas un mot à toi. Écrivez – Écrivez-vous avec, avec vos propres mots. – oui, vos... oui, parce que je, euh, le dictionnaire n'est jamais loin, le bécherel non plus, d'ailleurs, n'est jamais très loin. <rire> et euh, je, je, je me suis, il y avait un mot que je voulais utiliser, mais que j'avais utilisé trois lignes avant. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve autre chose, et je vais regarder donc, dans le, le dictionnaire de synonyme, donc je ne me souviens plus. Et euh, donc j'avais mis un autre mot. Qui était un peu trop savant et qui, du coup, faisait sûrement un peu maniéré. Voilà. Et, euh, et, et Paul, euh, à l'oreille, il a dit non, ça ne marche pas. Il m'a dit Tu changes le mot. Euh, et je lui ai dit Pourquoi il n'est pas, pas juste ce mot d'ici, il est juste, mais ce n'est pas un mot à toi. Alors, donc, j'ai compris. Euh, et je m'en suis souvenu en décrivant, euh, euh, par instant, la vie n'est pas suivante. C'est ce que, je, c ce que je, je voulais vous demander, justement, est-ce que ce n'est pas un conseil qu'on qu qu garde en soi Chaque fois qu'on écrit, on y pense, en fait, d'être soi-même quand on écrit Oui, oui. Le, ce conseil qu'il vous a donné bien, Parce et... que vous, vous, vous écrivez vraiment... Euh, C'est pour ça que je parlais de, de, de votre voix qui se reconnaît, parce mmh. qu'elle mmh. se reconnaît entre vos romans et, et aussi par, dans, par instant, la vie n'est pas sûre. C'est-à-dire que y a, y a, y a un, votre, vous avez une voix, il y a un ton. Et, mm -hmm. et donc, euh, je me suis demandé justement si le conseil de, de Paul n'avait pas été euh, un conseil dont vous êtes souvenu à chaque fois que vous avez écrit. Oui, c'est curieux ce que vous dites, parce que, oh non, c'est pas curieux. Euh, euh, on a fait une série sur les correspondances avec Dumayet. Et il dit, quand on pense à un ami, on pense surtout à sa voix. Mais pour les auteurs qu'on n'a jamais connus, si on veut entendre leur voix, il faut lire leur correspondance. Voilà, c'est la réponse. <rire> <rire> euh, je, vous, le premier film que vous avez réalisé avec euh, Pierre Dumayet, c'était euh, les récits racidiques euh, oui, de Martin Buber. De Martin Buber hein, oui. oui. Euh, et il y a plein de choses dans votre livre, en fait. C'est. Dire auberge espagnol, ce serait un, un peu. Mais, mais vraiment tellement de choses. Et il y a quand même au cœur quelque chose qui, qui bat, c'est le yiddish. Oui. Et, et, vous, et notamment, il y, y a une. Très belle anecdote, je trouve. Vous emmenez Héry de Luca euh, euh, à la maison euh, de la culture yiddish. Oui. Et, euh, et il voit la bibliothèque et on, on le voit là, quand, quand vous le décrivez, il est là, il voit tous les livres, tout, tous les livres oui. des, des œuvres importantes qui ont tout été traduites. Tout a été traduit en yiddish. Voilà. Oui. Et, et, et je trouve que ça dit tout, en fait. Oui, oui, oui. Alors, les choses se sont inversées. C'est que on lisait, euh, tout était traduit. Hein, le cas, euh, son livre préféré, c'est Don Quichotte. Il a dit Don Quichotte. Et Diborski, qui était le euh, directeur euh, de, de la bibliothèque, euh, hop, il a été cherché, lui a montré Don Quichotte de Cervantes en yiddish. Et, euh, et, et maintenant, il euh, y a peu de lecteurs en yiddish. Enfin, il y en a un peu plus maintenant qu'il y, qu y a 50 ans. Et, enfin, bon, qu il y a, disons qu'il y a 30 ans. Mm. Euh, et c'est une langue qui n'a pas disparu d'elle-même. C'est une langue qui était assassinée. Une langue dans laquelle il y avait énormément d'auteurs, de poètes, d'écrivains. Et maintenant, la fonction... De, une des fonctions de cette bibliothèque, c'est de traduire tout ce qui était écrit en yiddish, de le traduire en français ou en anglais. Euh, il voilà. y a énormément de, de, ah oui, de traductions. Il y a des livres formidables euh, traduits. Euh, mais déjà, il y avait quelque chose, surtout chez les écrivains américains, comme Good ou bello ou Philippe Roth, il y a toujours des mots yiddish. Euh, euh, D'ailleurs, quand j'ai écrit quoi de neuf sur la il mm. y a des gens qui m'ont lu le livre et qui ont dit Vous avez écrit le livre en français, mais nous, on, on l'a lu en yiddish. Ah oui Oui, parce que euh, les, les yiddishistes se rendent compte. Euh, enfin, je, dans un livre, je n'aime pas quand on écrit des accents, parce que les accents c'est toujours mal écrit et puis euh, on les a pas dans l'oreille. Donc je voulais faire entendre la musique de la langue. Moi quand je lis, euh, je, lis je sais pas, un livre de Steinbeck, je veux pas qu'on croit que, que ça se passe à Paris. Je veux entendre la musique que j'entends dans les films américains par exemple. Ou si je lis euh, Tchékov ou Tolstoy, je veux entendre la musique de la langue d'origine. Et je me suis dit, dans ces ateliers d'après la guerre, on parlait beaucoup en yiddish. Donc je veux qu'on entende cette langue, cette, mu cette musique. Mm. Et je me disais la phrase en yiddish, et je la traduisais. – Ah oui, d'accord. – Enfin, pas toujours, mais c'est pour les dialogues, hein, j'entends. Ah, oui. voilà. et, euh, et selon les personnages. Et des fois, il suffit de déplacer une virgule ou de déplacer le verbe dans, dans la phrase. Et euh, ce qui fait que les gens qui comprenaient... – C'est-à-dire qu'il y a une trappe un peu derrière, quoi. – euh, voilà. de, ouais, de, ouais. de euh... Oui, oui, il y a des gens qui, qui, euh, qui, ont, qui, entendaient, qui entendaient la langue. Et ils ont tellement entendu, c'est qu'il y a eu une tentative de traduction de Khodnoff sur le guerres en yiddish, et il n'y arrivait pas. Ah. Ben oui, parce que le yiddish était déjà dans le français. <rire> <rire> et il aurait fallu rajouter... Enfin, il, il, il, ils l'ont traduit, mais ils n'étaient pas contents. Ils entendaient, c'était ouais. du Yiddish, mais pas, il n'y avait pas la même la même fluidité. Et vous avez songé à le laisser, justement, à laisser ces passages Oui, en... oui. Non, mais j'ai entendu des, des, des chapitres entiers. Moi, bon, ça me convenait bien, mais eux, ils avaient des difficultés. Il y avait des, euh, euh, il y avait des mots ils faisaient ça à plusieurs en plus. Alors peut-être qu'il fallait une seule personne pour le faire, je ne sais pas. Mm. Mais ils ont dit, bon, ça n'a pas été publié, mais on s'est tellement amusé à le faire. Que... <rire> ah, ça C'est un, un sacré exploit d'avoir fait un livre en deux langues quelque, quelque part. Euh, ouais, ouais, euh, oui, oui que... de redonner ça à la langue d'origine. <rire> J'ai eu la sensation, en, en lisant votre livre aussi, qu'il y avait... Euh... Euh, un peu des repères dans votre, votre existence, euh, forts, euh, qui sont un peu comme des phares. Alors il y avait la phrase de, de, de Paul otschowski Lawrence dont on mm -hmm. a parlé tout à l'heure sur le fait qu'il faut écrire avec ses propres mots, mm -hmm. et il euh, y a euh, le livre de Walker Evans et de James Hadji, « Lourdes et les grands hommes ouais. ». Hein, oui. mm -hmm. Il euh, euh, y a euh, Arpo Marx qui est dans tous vos livres. Ah oui, bah, il, est, il est dans tous les bouquins, hein, ouais. Arpo Marx. <rire> et puis il y a aussi Ophuls qui est toujours dans vos oh, livres. Oui, Ophuls et Daniel Darieu. Et Daniel Darieu, voilà. Ah oui. bah, dans, oui, vous, bon. Dont vous parlez à euh, la, la rencontre avec Simone Veil, d'ailleurs, vous ah en parlez dans ce livre. Et donc vous avez... Voilà, c'est des espèces de... Alors je ne sais pas si c'est des phares ou des, des guides ou des repères, bah, bah, des euh, ouais, choses... Les qui, deux, deux oui. Ou des fétiches, ouais, ou non Oui, oui. On parlait tout à l'heure des, des, des post-it qu'il y a dans la, même, dans la bibliothèque. Il y a des photos d'Ophuls, il y a des photos de, de, de, de Daniel Darieux, il y en a plusieurs. Euh, voilà. et, et justement, la, la, la, la ronde d'Ophuls, vous parlez surtout du début, en fait. Oui, et bah. en quoi... En quoi... En quoi cela, ce, ce début vous a-t-il fasciné, ce qu'il dit en fait qu -ce qui, Parce que j'ai l'impression que c'est en fait majeur dans, dans votre vision de la vie aussi. – Parce que c'est quelque chose que Opuls a rajouté, qui n'est pas dans la, dans la pièce de, de Schnitzler. Euh, il dit en fait, de mémoire, enfin je pourrais, je pourrais le chercher là dans le bouquin, mais euh, il dit qui, qui, qui je suis ici L'auteur, à passant, je suis vous, dit-il en regardant la caméra. Enfin, je suis n'importe lequel d'entre vous. Où sommes-nous Sur scène, dans un théâtre, dans la rue. Nous sommes à Vienne. Nous sommes en 1900. J'adore le passé. C'est tellement plus... Euh, C'est tellement plus réconfortant que le présent et surtout tellement plus sûr que l'avenir. Parce que euh, ça se passe avant la guerre. Schnitzler, euh, euh, enfin, euh, en, en 1900, on ne savait pas ce qu'allait être l'avenir. Hoffuls le savait, puisqu'il avait quitté l'Allemagne, d'ailleurs, la même année que mes parents. Et, et voilà, l'avenir, c'était ça. Et donc, on était en 1900. Mm. Et c'est dans deux livres, ce texte, et dans le film que je fais, qui s'appelle Le Viens d'avoir la nuit. Oui, sur votre arrière-grand-père. C'est euh, mon arrière-grand-père. Qui est parti euh, voilà, qui, qui à est, New York et qui, qui, qui s'est fait refouler. Qui, qui est à l'origine du film Récédély Saïlande. À mm. ah, son insu bien sûr. Et, et qu'est-ce qui vous, justement, dans ce, dans ce texte, qu'est-ce qui vous fascine enfin, qu -ce qui, Pourquoi ça, ça reste, euh, ce texte de La Ronde euh, bah, – Sûrement parce que je suis, euh, je suis attaché euh, au passé, enfin il y a des gens qui… Euh, euh, mais pas du genre, c'était mieux avant, hein, c'est pas du tout ça, hein. mmh. le passé parce que c'est ce qui nous construit petit à petit, euh, voilà, quand je, quand je me retourne, euh, euh, je vois les moments qui ont, euh, qui ont été importants pour moi, les visages, les, euh, les films, les livres, euh, les rencontres. Euh, et les rencontres, c'est une chose... Euh, enfin, sans rencontre, euh, je ne serais pas là aujourd'hui face à vous. Mmh. Certains qui, qui, qui vous ont rencontré peuvent dire la même chose euh, que si vous n'avez pas rencontré. J'espère. Ah. <rire> <rire> et je voulais parler aussi de... La, de de la lecture, parce que finalement, euh, vous êtes mis à lire euh, tardivement. Euh, donc, je n'arrive pas, pas arrivé à comprendre quand, en fait, à quel moment vous avez commencé vraiment à lire. Alors... Et, et, et en fait, vous, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que vous avez pris goût à la lecture, parce que vous avez l'impression que vous y, vous êtes rencontré oui. Et qu qu'est-ce qu que vous voulez dire par là ben on se rencontre euh, comme lorsqu'on retourne à, à, dans le quartier de son enfance. On revoit des visages, on, on rencontre quelque chose de soi. Et euh, moi, je ne lisais pas parce que je croyais naïvement ou bêtement, comme on veut, que le livre s'était réservé aux gens qui poursuivraient leurs études. Comme c'était n'était pas mon cas. J'ai quitté l'école à 14 ans. Euh, et je passais ma vie euh, tranquillement, sans, euh, je me sentais pas du tout frustré de, de, de ne pas lire et je ne sais pas comment, un livre m'est tombé entre les mains que j'ai ouvert et que j'ai commencé à lire, c'est « Banlieue au Sud-Est » de René Fallet, qu'il avait écrit à 17 ans, donc euh, voilà, moi j'avais, je devais avoir 18 ans. Et il parlait de choses que je connaissais, des... des, des euh, il disait qu'il amenait sa gamelle, que sa mère lui faisait pour manger le lendemain euh, au boulot. Ma mère me faisait des gamelles quand je travaillais, euh, quand j'étais tailleur. Et, euh, et qu'il allait au, au bistrot euh, avec des copains jouer au baby-foot, il écoutait Charles Trenet, etc. J'imaginais pas qu'on puisse parler de Charles Trenet dans un livre. Pour moi, c'était pas ça. Euh, et, et je dis, voilà... C'est ce qu'on appelle se rencontrer, et, euh, et quand on a fait lire ses livres avec du Maillet, quand on en est à lire euh, à une paysanne, à Madame Bovary, elle se retrouvait parce qu'elle avait été saisie, comme, voilà, donc euh, c'est bien de se, de se retrouver. Alors après, je ne cherchais que des livres euh, dans lesquels je pouvais me rencontrer, euh, et euh, bon, ça ne se trouve pas comme ça, il euh, n'y bon, avait personne pour me conseiller. Et, et puis j'ai tout de même lu quelques livres. Bon, comme jamais le jazz, Bess euh, le musicien avait écrit La Rage de, de Vivre. C'est ouais. génial. C'est un monument euh, que j'ai toujours préféré. Bah, on me dit que j'ai tort, mais enfin, j'ai toujours préféré La Rage de Vivre de Bess Sur la route de Kerouac. Voilà. parce vrai. que c'est, ma formation. Euh, euh, voilà. Alors pour Marx, bien sûr. – Le auteur d'un seul livre aussi. – mais Oui, parce qu'en plus, mmh. c'était des auteurs qui n'étaient pas écrivains. C'était rassurant. Mmh. – Et qui parlaient de la réalité, en l'occurrence. Oui. – ah, Oui, oui, et quelle réalité. – mmh. Mmh. Mmh. Et, après, et après, donc, vous avez... Euh, – avez... Alors, abon, ab, donc, je lisais comme ça. bon ouais. euh, Après, on s'habitue à la lecture. Euh, mmh. Et puis, alors, je ne peux pas citer euh, de, de Londres, euh, et c'est en voyant le plaisir de Max Ophuls, aspiré de trois, trois nouvelles de Maupassant, où euh, j'entendais le texte de Maupassant sur les, sur les images. Et le texte à virgule près. Je me dis qu'est-ce que c'est beau Alors les images m'aidèrent, euh, Alors du coup, je me suis procuré la Maison Tellier, que j'ai lue, et j'étais revoir le film, et, et ça m'a amené à une littérature qui n'était pas forcément contemporaine. Et puis après, bon. Voilà. Donc vous avez lu « Tout mon passant ou... » J'ai lu « Tout mon passant » de la Pléiade, oui. oui. Ah oui ouais. mmh. C'est un bon début. Ce que, ce, que, ce que vous dites quand vous vous rencontrez dans un livre, est-ce que c'est l'identification au personnage dont on parle souvent mmh. C'est ça, en fait Oui, oui, oui, oui. oui. Mais c'était le principe de lire ces livres, c'était ça. Hein, c'était donner des livres à lire à des gens qui, qui, qui pouvaient en parler, soit sur le plan professionnel, ou géographique, ou familial, ou autre. Mm. Il y a toujours des bonnes raisons de lire un livre, <rire> et comme il y a 100 manières, au moins, de lire un livre, mm. un livre après, il appartient il au lecteur. Et vous lisiez quand vous quand euh du Maillet préparer une émission ah bah ou... là, il fallait, fallait, fallait suivre. là, il fallait suivre. Ouais. Ouais, oui. Donc, vous, vous lisiez aussi les œuvres Alors, je dis, alors il me disait, on va faire ça. Je dis, je ne l'ai pas lu ici. Tu l'as lu, tu ne s'en souviens pas, mais tu l'as lu. C'est une manière de dire, tu vas le lire. Voilà. Ouais. Et je lisais. Ouais. Et sans ça, vous auriez et, et pu Et de... de manière plus attentive, parce que je savais que je devais filmer après. Donc, il fallait que je lisais avec un crayon et. Euh, et... – Et vous auriez pu tourner sans, sans lire, justement, les, les œuvres des, des écrivains ?– Non. – Non. non. – C'était… Euh... – Ah non, non, c est, c est, ça ne peut pas Et de même, quand j'écris, quand, quand je parle d'un lieu, il faut que j'aille le voir. Dans, euh, dans un peu plus d'enviens tranquille quand on a une fois ouvert les yeux, le titre de, de Reverdy, mm. quand je, monte, euh, je voulais parler de de, de, de garçons dont le père est, re est revenu chez lui par le toit du, du, du cirque d'hiver. J'ai demandé à la famille Bouglione l'autorisation de monter sur le toit. Voilà, il fallait que je me fasse... Si, si ce que j'avais envie de raconter était possible, c'était possible. Donc, euh, voilà. Oui, vous, vous le racontez alors que vous êtes... Euh, dans, dans le livre, vous le racontez euh, alors que vous êtes plus jeune, enfin. Hein. Oui, le, enfin, il y a le fils Bouglione. C'est qui... pas moi, c'est le, le, personna <rire> oui, le personnage. Oui, c'est le personnage, tout à fait. Oui. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, pour pas qu'il y ait confusion, encore que le personnage principal dit je, hum. et pour pas qu'on croit que c'est moi, je suis vraiment. Il y a un personnage secondaire qui s'appelle Robert, voilà, qui est, qui le est castor, moi. le là, celui qui, qui est l'éducateur. Oui, hein. l'éducateur qui, euh, qui, pour Truffaut, fait un repérage à Belleville. Hein, voilà. hum il y a des gens qui s'entêtent à penser que je suis l'autre, mais je le suis sûrement un peu. <rire> bah, c'est vrai que la confusion, du coup, euh, en euh, fait, ouais, vous, vous brouillez ouais. les pistes un peu quand même, c'est pas, pas forcément clair, mmh. non <rire> Mais il y a des gens qui veulent absolument que je sois tel ou tel personnage, ou, euh, ou euh, même pour Condor sur la guerre, j'ai je dé, je écrit un atelier de tailleur, j'ai travaillé quand même mmh. 8 ans dans, dans les ateliers, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour dans un débat, il m'a dit, je ne savais pas que vous aviez travaillé chez mon père. Alors j'ai dit, moi non plus. <rire> Et je vais pas jamais travailler chez son père. Mais les ateliers à l'époque, c'était la pièce principale de l'appartement. La, mmh. Donc les enfants circulaient dans l'atelier, etc. Et euh, bon, il bah, y avait la table de coupe, la table de presse, les machines à coudre, des finisseuses. Et euh, comme tout ça était absolument... Euh, mon souci documentaire faisait que c'était exactement ça. Mmh. Euh, et il y a des gens qui ont dit sur ce type-là, ou bien son père a été tailleur, ou bien euh, il a été tailleur lui-même. Voilà. – Oui, d'ailleurs, il y a une, une histoire que vous racontez, euh, Alors, est-elle vraie, est-elle fausse C'est celle d'un de, des, des ouvriers de l'atelier euh, qui, euh, qui s'en va, qui va travailler euh, à son compte, plus ou moins, et qui, euh, et qui est malmené, et qui revient un jour, euh, et qui est, revient un jour avec le costume, et qui le, et qui le jette par la fenêtre. Ah oui, en le disant, eh oui, tu oui, vas voir s'il tombe bien. Parce que le patron disait toujours, il tombe mal. Euh, il ne euh, voulait pas lui dire qu'en fait, euh, ouais. euh, il n'y avait pas de boulot pour lui en euh, ce moment. Mais, euh... Voilà, il prend la veste, il la jette par la fenêtre, maintenant elle tombe bien. Voilà. Bon, alors ça, on m'avait raconté que quelqu'un, un jour, il une dispute, et il y en a un qui avait foutu le... le, le... Un vêtement par la fenêtre, et ça m'a donné l'idée de raconter ça. Voilà. De raconter Donc, il y, a ça. y a un petit quelque chose, après il faut savoir quoi en faire. Parce que vous aimez bien les, les, les histoires, les, les, les, les blagues, entre oui, guillemets, oui, oui. parce que vous, vous commencez par Instant n'est Pas Sûr par, par une histoire qui oui, est oui. Euh, l'histoire de ce cordonnier qui, mm. qui se trouve toujours. Euh... Oui, qui voilà. qu retrouve euh, dix ans après la paire de chaussures qui devait, qu devait réparer, et qu'il n'a pas réparé parce qu'il a été déporté. C'est important ça les histoires justement dans le... Oui, oui, oui, oui. oui. Histoires... Il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de livre. <rire> oui, mais c'est des histoires un peu, bl peu blagues quoi, un peu... Oui mais ce sont des histoires qui s'inscrivent dans la grande histoire. Il ne faut pas que ce soit une histoire pour une histoire. Avec euh, Pierre Dumayet, vous vous racontiez des histoires souvent Il comme adorait ça. les histoires juives. Il n'y a pas une autre à me raconter. <rire> C'est pour ça que vous commencez par là. Euh, oui, oui. oui. <rire> euh, je voulais vous... Vous dites à un moment donné, et... Euh, parce que ce livre... Euh, on a l'impression qu'il a il a avancé euh, au fur et à mesure. Enfin, vous l'avez euh, cousu quelque part ah hein, oui, au fur et oui, à mesure. Oui. Et, euh, et vous parlez même de puzzle, vous dites euh, euh, à Pierre Dumayet, la lettre que je t'écris ressemble de plus en plus à la fabrication d'un puzzle. Mmh. Euh, et est-ce que, rétrospectivement, euh, vous vous dites qu'il y, qu y a des pièces qui manquent à ce puzzle, oui. euh, vous dites mince, oh là, j'ai oublié de, de mettre mmh, ça, mmh, est-ce oui. que vous avez des regrets par rapport à ce, à ce puzzle Oui, il y a des histoires que, qui sont là, qui ne trouvaient pas leur place, et euh, si elles avaient été très importantes, j'aurais trouvé une place, euh, il y en a qui sont déplacés, enfin vous parliez tout à l'heure de, de la photo Bobber euh, et moi. Et ce que je voulais, c'est de raconter les choses dans l'ordre dans lequel elles m'arrivaient mmh. Voilà, je ne trouve pas la photo. Bah, je dis, c'est bête, je ne trouve pas la photo. Alors dans un ça dans, dans un roman, oh, j'en aurais pas parlé. Bah, ça veut dire qu'il a pas de Ou alors, je l'aurais remise à, au moment où j'aurais... Ouais. Quand j'ai trouvé quelques temps après, ouais. elle se sera trouvée à la première place. Et là, je la, je la mets quand je la trouve. Et, et c'est drôle, je ne savais pas quand j'ai j'ai écrit ça, que ça prendrait cette importance. Vous n'êtes pas la première qui me parle de cette histoire de photo déplacée. Ben parce que c'est très bizarre, parce qu'on a l'impression parce qu'un livre, c'est quelque part une construction. Oui. Euh, là, vous dites, non, je ne vais pas faire une construction, oui, je, vais, oui. je vais écrire quelque chose au oui. fil de mes souvenirs. Mais quand même, on sait que quand on écrit au fil de ses souvenirs, il y a une relecture, y a, oui. on se dit, bon, ben voilà ça, on va le mettre avant, etc. Euh, et, et là sincèrement, on vous croit. C'est-à-dire que vous dites, bah, je ne la trouve pas, donc on vous imagine, euh, cherchant la photo, bon, vous ne la trouvez pas, puis vous continuez à écrire. Et puis, euh, peut-être euh, trois jours plus tard... Euh... – euh, Mais on a raison de le croire, parce qu'au moment où je ne la retrouve pas, je ne la trouve pas. Mm. Et je ne suis pas sûr de la trouver après coup. Donc, euh, si je ne l'avais pas trouvé après coup, bah, on serait resté avec ce manque. Voilà, il fallait que... que, que je ne voulais pas remettre les choses en place, et à un moment donné, je ne suis plus à propos de quelle histoire, j'ai dit, ça j'aurais dû t'en parler avant, mais bon, je ne vais pas tout déconstruire et, et recommencer. Dans un roman, on déconstruit, on reconstruit. Mm. Et là, je ne voulais pas. Et c'est ce qui a donné, comme ça, cette, cette manière d'avancer. Euh, voilà, les souvenirs m'arrivaient. Mm. En écrivant, il m'arrivait mieux, mais c'est... J'ai presque envie de dire que ce sont les souvenirs qui m'ont dirigé. Il fallait que je les, les suive à la trace, en essayant d'en dire ce qu'il fallait en dire. Mmh. Ceux qui ont dessiné le chemin. quoi ouais, ouais. Est-ce que vous continuez le, le puzzle Est-ce que vous continuez à... Je prends quelques notes. <rire> Oui, parce que je dis toujours enfin je dis oui je dis toujours et je le dis je crois là. fin que j'aime bien euh, j'aime bien ne rien faire mais j'ai du mal à ne rien faire. Et euh, le problème c'est que euh, avec ce fameux virus on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc je passe plus de temps à, à lire et, et qu'à faire des choses et, et, et, le, et donc je, je, dis, je dis, Tant qu'à faire, autant écrire. Mais je ne sais, sais pas si ça va aboutir ou pas. Mais voilà, ouais. ça, ça m'occupe ou ça me préoccupe comme on veut. Et donc, c'est plutôt de, vos souvenirs ou c'est des ça choses serait, que, au fil de la euh, plume non, ou... mais On sait que les correspondances en général, euh, puisque j'ai fait plusieurs films sur les correspondances, Flaubert, Van Gogh, euh, Dostoyevsky, euh, Kafka. Pourquoi je ne ferai pas un livre sur les correspondances Ah, c'est intéressant ça. Donc encore sur les lettres. Oui, oui, non, mais ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas une promesse. Hein, <rire> ah, aussi, c'est une promesse. <rire> je le retiens. <rire> ah, oui, d'accord, un livre sur les correspondances. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui vous fascine, donc. Hein. Bah, bah, enfin, donc, euh, avec les, les autres que j'ai cités, il y a des dizaines et des dizaines de lettres. Euh, euh, et donc, il euh, y aura une deuxième lettre, éventuellement. D'accord. Je dis bien éventuellement. <rire> justement, ça fait penser au, au titre, en fait. Par instant, la, la vie n'est pas sûre. Oui. Euh, Puisque vous dites éventuellement. Euh, C'est une phrase que vous avez euh, tirée d'un livre de, de Pierre Dumayet. Du oui. oui. La nonchalance. La nonchalance, Oui. Et qu'est-ce que vous vouliez dire par là, en fait qu Qu'est-ce qu que cette phrase, elle évoque pour vous Parce que, tout à l'heure, on était sur la vérité, la réalité, euh, ou pas la réalité. Euh, la vie n'est pas sûre, c'est un espèce de... Oui, je crois qu'on peut tout dire. Euh, euh, si on dit la vie n'est pas sûre, bon, on va penser à, à tous les drames, etc. Mais si on dit par instant, virgule, la vie n'est pas sûre, c'est qu'à d'autres instants, la vie peut être... Euh, euh, donc On m'a dit, euh, en lisant votre livre, la vie est sûre. Voilà. Qui c'est qui vous a dit ça euh, C'est Isabelle le père qui m'a dit ça, enfin qui m'a dit, qui m'a envoyé un petit mot. Ah, ah oui ouais, euh, ouais, ouais, bon, bah, euh... La vie est belle quoi Merci beaucoup, Robert merci, Robert. Merci à vous. Merci à vous.